Exactement. Alors c'est intéressant parce que Florence t'a demandé s'il y avait encore des lecteurs. Et Alexis a dit que finalement tous les lecteurs, tous les citoyens étaient des, des, des acteurs, des producteurs et étaient eux-mêmes des médias. Donc finalement, effectivement, les lecteurs, euh, la, grande, la, la grande innovation euh, suite à la révolution numérique, c'est que la relation entre les médias et les lecteurs a complètement complètement changé et ça je pense que c'est la c'est la clé c'est la clé de voûte la, la relation a été intégralement euh, modifiée alors c'est lié à plusieurs choses il y a effectivement on en a pas mal parlé c'est l'explosion euh, de l'information gratuite donc il y a de l'information gratuite absolument partout et effectivement on en parlait euh, tout à l'heure en une minute sur YouTube il y a l'équivalent de 400 heures de téléchargement. C'est-à-dire que chaque minute, vous avez 400 heures que vous pouvez visionner sur YouTube, 400 heures supplémentaires par rapport à la masse d'informations absolument considérable qui existe déjà. C'est donc c est, c est, c est quelque chose d'incroyablement massif. A... Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, le schéma des médias, qui était un schéma vertical, euh, il, est, il, a, il est complètement remis en cause, c'est-à-dire qu'avant euh, vous aviez une espèce de magistère, les journalistes donc, écrivaient, sélectionnaient et finalement décidaient ce qu'ils souhaitaient diffuser et on est passé en quelques décennies en fait, d'un schéma où l'information venait d'en haut et ensuite elle circulait et elle était diffusée à une diffusion instantanée. Il faut juste se rendre compte qu'il y a quelques décennies, la presse, par exemple, était une industrie lourde, c'était du plomb. Je vous souvenais peut-être de la technique qui était utilisée, c'était prendre chaque lettre en plomb, euh, ensuite vous, créé, vous aviez des, des, des pages qui étaient créées, de l'impression, enfin, c'était un processus qui était lourd, qui était industriel. Maintenant, vous avez un président de, des États-Unis qui a envie euh, d'informer euh, la terre entière de ses élucubrations. Euh, il fait un tweet, et tout le monde le sait, c'est l'instantanéité totale immédiate. C'est quelque chose d'assez fondamental. Et donc, euh, passer de la verticalité à l'horizontalité, ça veut dire aussi donc, que les journalistes ont perdu une partie de leur magistère, voire même de leur spécificité. C'est l'un des risques, mais j'y reviendrai, reviendrai après. Ensuite, euh, les conséquences, c'est que le modèle économique de la presse est évidemment complètement bouleversé, parce qu'on parle de gratuité, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 25 ans, par exemple, alors là je parle de la presse française, en 25 ans, le chiffre d'affaires de la presse française a diminué de 42%. Donc euh, on voit bien que les modèles là sont complètement remis en cause et on ne parle pas d'audience parce que quand tu me demandais s'il si y avait autant de lecteurs, pour un journal comme Le Monde, le nombre de lecteurs, l'audience globale a explosé. La seule chose c'est que la monétisation, la monétisation, notamment de l'audience web, de l'audience internet, est extrêmement difficile. Euh, et euh, évidemment euh, est en proie à une concurrence colossale et pratiquement l'entièreté, il faut que vous le sachiez, pratiquement l'entièreté de la valorisation publicitaire sur le web est récupérée par les GAFA. C'est-à-dire que vous avez euh, 80% du chiffre d'affaires qui est généré par la publicité en ligne qui est récupéré par les GAFA. Les médias traditionnels ne récupèrent que 6% et la croissance actuelle, la croissance donc de la publicité sur le web, est captée à 92% par les GAFA. C'est-à-dire que non seulement ils ont déjà 85%, mais tout ce qui est croissance actuelle, ils en récupèrent encore un peu plus. Ce qui fait que, évidemment, pour le, le reste des médias, il n'y a, a plus que des miettes. Je dis ça parce que l'information, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, l'information coûte cher, et euh, il faut une information, une vraie information, c'est une information qui est validée, qui est sélectionnée, qui est hiérarchisée, mais surtout, effectivement, qui est recoupée, qui, qui, qui est analysée et validée. Et cette validation coûte cher, c'est-à-dire que la production actuelle d'informations coûte cher. Ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que les plateformes euh, ne créent rien, dire, elles, sont, elles ont juste, elles créent de l'audience, mais elles ne produisent rien. Et euh, c'est, à mon sens, un des, un des problèmes actuels. Alors, ah, alors c'est une forme de hold-up. Et justement, quand on disait que, chaque, que, que tout le monde pouvait euh, être finalement un média, pour moi, c'est quand même une, une illusion parce qu'il y a une chose qui est fondamentale, c'est la distinction, c'est vraiment cette notion de distinction, la distinction entre l'information qui vient l'information professionnelle et l'information qui n'est pas professionnelle. Euh, c'est une illusion parce que entre, entre l'information professionnelle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, elle est, elle est régie par des règles, par des chartes, par des obligations légales. Un journaliste a des obligations légales, ça a été un, un, un petit peu dit. Et puis surtout, elle est, elle est régie par des règles déontologiques des règles professionnelles, donc là, on en a parlé de, de, de validation, de, de, de, de vérification tout simplement, alors que les non-professionnels, il y a juste la liberté d'expression, vous pouvez dire à peu près n'importe quoi, avant de tomber sous le coup de la loi, il faut vraiment y aller très fort, hein. Et euh, bah, finalement, on est quand même dans des, dans, dans des lieux et dans des espaces qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire que l'information professionnelle, elle a une certaine fiabilité et l'information non professionnelle, elle peut être évidemment de qualité, mais elle n'est pas régie par les mêmes, les, les mêmes règles. Euh, à, justement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, euh, les, en fait, l'information non professionnelle et les acteurs non professionnels, ils ont tendance aussi à ne, pas, donc, euh, à, à ne pas suivre les règles, on va dire les règles de la profession, tout simplement. Et il y a des études qui, ont, qui sont assez intéressantes. Alors, on les a juste évoquées tout à l'heure, mais les fausses informations circulent six fois plus vite que les vraies informations c'est à dire que c'est une, une, une étude du MIT et c'est assez, assez extraordinaire c'est que quand vous avez une fausse information elle a forcément elle a souvent un éclairage un peu particulier elle a un attrait on en a parlé oui, tout à l'heure qui est aussi. voilà elle nous fait rire elle est, elle est anglée d'une telle façon et donc elle circule six fois plus vite qu'une information euh, qu'une vraie information donc ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et un journaliste, évidemment, comme il a des, des, des règles déontologiques et professionnelles, il ne va pas faire circuler des fausses informations, sauf erreur particulière, mais ça fait partie de son, de son, de, de, de son boulot. Et euh, évidemment, euh, les acteurs communs, les citoyens, les non-professionnels, eux, euh, ils vont assez gaiement, il n'y a pas que cette... Cette, cette étude, Facebook a fait une étude qui est quand même assez, assez rigolote. Euh, il a sorti, donc Facebook a sorti une information comme quoi 70% des gens qui commentaient des articles scientifiques ne lisaient que le titre et pas le contenu. Cette, c est, c est, donc ça, c'est une vraie information. Mais ce qui, était, ce qui est assez rigolo, c'est que cette information a été donc Commenté par 45 000 personnes. Or, l'information au-delà du titre n'était que du bolobolo bolo. Et ce qu'on appelle le bolo-bolo, la... c'était du, du faux texte. Et donc, il y a 46 000 personnes qui ont commenté, juste en regardant le titre, un article qui n'était fait que de bolobolo bolo. Ça vous donne un exemple. J'imagine, je me retourne au face enfin, aux journalistes, j'imagine que les journalistes n'auraient évidemment pas fait ça. Je veux dire, c'est. Euh, la grande différence, me semble t il, qu'il faut qu'il faut essayer de, de, de, de, de c'est la, la distinction entre de l'information qui est réalisée par des organes professionnels ou autorégulés et ceux qui ne, qui ne le sont pas. Alors euh, la, dernière, euh, la, la dernière chose, c'est comment effectivement le lecteur, lui, euh, peut euh, lutter euh, contre les fake news. Alors la, la première chose, c'est ce que je viens de dire, c'est la distinction entre euh, de l'information qui est fiable et de l'information qui n'est pas fiable. Il faut que chacun soit responsable de ce qu'il diffuse qu'il sache qu'effectivement, il peut être à la fois producteur, mais surtout diffuseur, et que dans ce cadre-là, il a des responsabilités. Donc, c'est prendre conscience de son propre rôle de, de diffusion. Euh, L'autre euh, possibilité, c'est, euh, il faut quand même le reconnaître, il y a énormément de médias qui ont, euh, qui, qui ont commencé à produire de l'information et, et, et avoir de ce qu'on appelle en, en anglais le fact-checking, c'est la vérification des données, donc le contrôle. Donc le monde, effectivement, a été précurseur en la matière. Avec les décodeurs Exactement, avec les décodeurs et avec le décodex. Mais, euh, évidemment, le monde n'est pas seul. Il y a aussi euh, donc, les, les, les télévisions, il y a même d'ailleurs des coalitions, c'est assez intéressant, il y a plusieurs médias qui se regroupent, par exemple, là, autour des, des Européennes. Euh, il y a euh, 20 minutes, Le Monde, euh, Libération et, euh, je crois, France, euh, France Inter qui se réunissent pour euh, harmoniser. Bah, harmoniser et, et, et, pro, et produire, et exactement, et vérifier l'information euh, concernant les élections européennes. Donc, c'est vraiment des, des, des, des démarches qui sont, qui sont allouées. Et il ne faut pas non plus complètement évacuer le rôle des plateformes puisque Facebook et euh, Google euh, ont aussi quelques démarches pour euh, essayer donc, de réduire. Euh, alors on n'est pas tout à fait d'accord sur ce, sur ce point là mais euh, en tout cas ils ont mis en place des, euh, des dispositifs qui permettent d'identifier euh, les fake news et de les réguler alors est-ce que c'est une démarche qui est sincère, sincère enfin, on peut remettre en question mais en tout cas alors, il, faut, il faut aussi savoir que certains médias et notamment Le Monde euh, euh, donc participent à des, euh, des vérifications et donc des plateformes de validation et de vérification de fake news avec justement ces, ces, ces, ces plateformes juste pour terminer, euh, on en a parlé tout à l'heure, donc il y une enquête qui, qui indiquait que même s'il y a une défiance qui est colossale, on en a parlé, entre les lecteurs, et quand je dis lecteurs, c'est euh, en général, hein, c'est lecteur, auditeur, modinote, mobinote, euh, internaute et, et autres. Euh, donc il y a une défiance effectivement colossale qui s'accentue d'année en année. Vous avez une étude... Qui, paraît, euh, qui est effectué par La Croix et euh, Media et qui paraît depuis euh, des, des, des, de très, très nombreuses années, il n'y a que 44% des euh, citoyens qui font confiance à la presse, euh, et le média qui obtient les meilleurs scores, c'est la radio, à 50%, Internet, c'est 25%, donc c'est vraiment pas grand-chose, et la, la, la défiance, la méfiance a tendance à, à, à augmenter. En revanche, en revanche, il y a une étude de Via Voice qui, qui est très récente et qui montre que 92% des, des citoyens considèrent que le rôle des journalistes est très important justement pour vérifier les informations et pour valider les informations. Donc tout n'est pas complètement perdu.